Nous sommes en 1984 dans l'état de Washington, à Aberdeen. Kurt Cobain, âgé 19 ans, a arrêté sa scolarité et sa mère vient de le mettre dehors. Il vit de petits boulots pour payer le loyer de son appart délabré. Il traîne dans la salle de répète Melvins où il fait la connaissance de Chris Novozelic. En 1987, avec Chris et Dave Grover, le batteur des Melvins, débute l'aventure d'un nouveau groupe de grunge américain, Nirvana. Ils enregistrent leur premier album, Bleach, avec un petit label indépendant, Sub Pop. Ils enchaînent les concerts dans des conditions déplorables, mais commencent à avoir du succès. En 1990, Nirvana cherche un nouveau batteur et ils trouveront leur pépite, Dave Grohl. Chris dira que Nirvana avait trouvé son chaînon manquant. S'ensuit l'enregistrement du nouvel album, Nevermind, avec le gros label DJC Records. Nevermind, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, dépasse les espérances de Nirvana. Mais Kurt Cobain ne voit pas ça d'un bon œil et n'aime pas la médiatisation que ça engendre. Les concerts, les shows et émissions se succèdent. Leur label sortira une compilation, Incesticide, en 1992, qui rassemble des titres rares. In utero, leur dernier album, sortira en 1993. Son enregistrement fut chaotique à cause du comportement du trio. Les retours sont négatifs et l'album est inaudible malgré les efforts du producteur Steve Albini, qui refusera de faire le mixage. La suite sera confiée à Bob Ludwig. Il en suivra l'émission MTV Unplugged, qui permettra à l'album de dépasser les 5 millions d'exemplaires aux USA. Nirvana est sur le déclin, et les dates s'annulent petit à petit pendant leur tournée européenne. Le chanteur sera forcé d'aller en désintox pour se sortir de sa dépendance à l'héroïne suite à une overdose. Mais il s'enfuit et prend l'avion. C'est le 5 avril 1994 que Kurt Cobain est retrouvé mort dans sa maison de Seattle, à l'âge de 27 ans. Nirvana, avec seulement trois albums studio, en a vendu à ce jour plus de 75 millions. Malgré la courte vie de ce groupe légendaire, il a été introduit au Rock and Roll Hall of Fame en 2014. A la suite d'une grosse dépression, Dave Grohl s'enferme en studio pendant une semaine. Il compose une dizaine de titres échappés de sa tête comme une catharsis, qui ne sortira qu'en 1995 en fondant le groupe Foo Fighters. Pour l'anecdote, le premier groupe de Kurt Cobain s'appelait Fecal Matter. Il avait un vrai penchant pour les fluides corporelles et a même failli quitter la musique pour devenir peintre. Mais pas avec de la peinture, non, non, non. Mais bien avec différents fluides qu'il pouvait sortir lui-même de son propre corps.